En préparation physique ou en coaching sportif, il est assez facile de se perdre en route. Aujourd'hui, on voit un modèle d'intervention simple en moins d'une minute. Bienvenue dans Prépa Performance. Structurer son intervention auprès d'un athlète ou d'une équipe, c'est avoir une organisation préétablie. C'est ce que l'on appelle un modèle d'intervention. Un modèle simple d'intervention peut se présenter comme suit. Il s'agira de tester, organiser, entraîner et tester à nouveau. La première étape d'évaluation de la performance sera déterminante du travail que l'on visera. On évaluera les qualités physiques de nos athlètes en fonction des besoins de la discipline et également du matériel que l'on a à disposition. On cherchera à dresser un premier rapport des forces en présence. La seconde étape sera d'organiser les groupes de niveau pour tendre vers de l'individualisation collective. Avec des outils comme les documents Excel que je vous ai déjà proposés sur la chaîne, on pourra découper des groupes de besoins similaires. Bien entendu, l'étape suivante sera d'entraîner les qualités en fonction du temps que l'on a à disposition. En pré-saison, les cycles pourront être plus longs et avec une fréquence d'entraînement plus importante que durant la saison. Nous pourrons également faire varier les méthodes de travail, etc. Enfin, il s'agira de réévaluer pour analyser la pertinence des méthodes proposées. Il existe de bons et de mauvais répondeurs aux méthodes d'entraînement. Ce qui fonctionnera très bien avec un athlète pourra ne rien apporter à un autre. Constater des évolutions chiffrées permettra d'adapter les méthodes et de modifier ce qui devra l'être. La dernière étape qui en découle, cruciale, sera celle de réorganiser à partir des nouvelles évaluations. À travers ce modèle simple, l'objectif sera de toujours avoir la main mise sur le processus d'entraînement pour ne rien laisser au hasard. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce format court vous permettra d'y voir plus clair dans le fonctionnement d'un modèle d'intervention. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien, salut